Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons prier un chapelet des mystères douloureux avec pour thème contempler Marie unie à Jésus souffrant. Donc euh, nous prions dans la divine volonté de Dieu. Donc euh, Seigneur, nous te demandons comme toujours de multiplier les grâces à l'infini dans ta divine volonté d'accorder un déluge de grâce à toutes les âmes passées, présentes et futures.